Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment euh, fabriquer un poste d'apatage avec euh, une plaque de glu intégrée dedans. Donc euh, on a besoin d'un poste d'apatage carton pour souris. Ensuite euh, donc euh, de plaques de glu de ce gabarit ici. Donc la base la base de, de ce poste d'apatage-ci, euh, la largeur fait 4,9 cm. Donc on va découper sur une plaque de glu ici, donc euh, celle-ci, on va découper euh, des dimensions de 4,7 par exemple cm. Et on aura donc euh, une possibilité de faire trois plaques. Et il restera une petite euh, une petite languette, un rebut. Donc euh, quand on découpe la plaque, on, a, on arrive à trois languettes. Donc, on prend une languette et donc elle s'insère. Excusez-moi, avec une main, c'est un peu difficile. Elle s'insère à l'intérieur du poste d'apatage. Et donc, votre poste d'apatage contient une plaque engluée et on peut y mettre un attractif d'une Nesquik, par exemple, ou du bouillon, pour attirer la souris dedans. Donc l'avantage de cette plaque de glu euh, incorporée dans, une, dans un poste d'apatage est que, que, que, que la souris attrapée est, est cachée au vu et su de tout le monde, donc du client, et aussi c'est très facile pour euh, supprimer une boîte et en réapprovisionner une autre. Voilà, j'espère que l'astuce vous a, vous a servi. Bonne soirée.